faire une recherche sur Internet. Donc, dans un premier temps, on ouvre le navigateur qui permet d'accéder à Internet. Et dans notre cas, donc c'est un, un choix que nous avons fait, d'utiliser Ecosia, euh, qui est un logiciel de recherche, donc un moteur de recherche, qui permet euh, de replanter des, des arbres, en fait, et de limiter l'impact écologique des recherches. Donc, sur ce logiciel, dans cette barre... On peut taper une recherche, par exemple test, et lancer la recherche directement. Il est aussi possible, avec la petite flèche bleue, de choisir si on recherche plutôt une actualité, une image, une vidéo, ou si on souhaite faire directement une recherche sur Google. Pour des recherches plus affinées, sur des sites un peu plus spécifiques, il est possible également de faire les recherches dans cette barre que nous avons installée. Ou de même, on peut choisir entre différents moteurs de recherche. Là, nous allons faire un essai avec Google. Donc, les différents résultats apparaissent ici et il suffit de cliquer sur le lien bleu pour aller vers la recherche concernée. Dans la plupart des moteurs de recherche, on retrouve la barre dont nous parlions tout à l'heure avec la carte les images, des applications, dans les plus il y a également des vidéos qu'on peut retrouver et qui permet de, de, de, mieux, recher... enfin, de mieux trouver ce que l'on recherche. Pour précision, lorsqu'on fait une recherche, on ne tape jamais des phrases en entier, mais des mots clés. Par exemple, si je veux connaître le produit euh, national brut de la France, je ne vais pas taper euh, quel est le produit national brut de la France Mais juste PNB France Ceci va me permettre d'avoir des résultats plus affinés